Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui je vais vous raconter la suite de l'histoire de Lila. C'est un nouvel épisode intitulé tout simplement à la fête. Je vois ici une fête foraine. C'est la fête foraine. Répétez, c'est la fête foraine. Bien sûr, les enfants vont à la fête foraine pour s'amuser. Ils ont, ils ont plusieurs attractions. Ils préfèrent plusieurs attractions. Alors ici, c'est ce qu'on appelle le manège. C'est une attraction. C'est ce qu'on appelle le manège. Répétez, le manège. Le manège. Alors, c'est Omar. Marine. Et Lila. Omar est monté sur le lama. C'est ce qu'on appelle le lama. Euh, Marine est montée sur la moto. Et Lila est dans le chaos. Et dans le chaos. Il par... Euh un canard, par exemple. Alors, bien sûr, vous avez ici des questions. Mais avant tout, il vaut mieux de lire plusieurs fois le texte. À la fête. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît, maintenant. Hmm? Le manège s'arrête et Marine court vers la mort. Mais Omar, il monte avant. Marine n'est pas contente. Bien sûr, le lama, lui dit, Lila. Non. Après Marine, je veux la moto. Omar est sur la moto et il met le casque. Lila lui dit, le dernier qui a mis son casque avait des poux. Pouk, fait Omar. Elle descend de la moto. Marine appelle Lila. La moto est libre. Attention au départ, dit une dame dans le micro. Le, le, le manège démarre. Marine est sur la moto et Lila dans le carrosse. Et Omar, Omar est monté sur le lama. Alors je répète encore fois le texte. À la fête, le manège s'arrête et Marine court vers la moto. Mais Omar, est monte avant. Marine n'est pas contente. « Viens sur le lama, lui dit Omar, Lila. Non, »« Non, répond Marine. »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 Marine est sur la moto, il est là dans le carrosse et Omar, Omar est monté sur le là. Alors les enfants ici s'amusent. Alors les enfants ici s'amusent dans la fête foraine. Voilà, je vais vous poser des questions maintenant. Alors écoutez mes chers élèves, c'est quoi Marine vaut-elle monter C'est quoi Marine Voici Marine. C'est quoi Marine veut-elle monter Alors, qu'est-ce que c'est Que fait-elle pour y arriver Que fait-elle pour y arriver Et pourquoi Omar descend-il de la moto Pourquoi Omar descend-il de la moto Et toi, es-tu déjà allé dans une fête foraine et quel genre d'attraction préfères-tu Et pourquoi Je répète encore une fois des questions. Hein? Écoutez bien, mes chers élèves. Sur quoi Marine veut-elle monter Que fait elle pour y arriver Pourquoi Omar descendit de la moto Et toi, es-tu déjà allé dans une fête foraine Et quelle attraction préfères-tu Et pourquoi Bien sûr, les réponses seront donc pour la prochaine vidéo. Alors, je vous laisse maintenant, bien sûr, je vous laisse lire ce texte plusieurs fois et répondre aux questions. D'accord Alors, à la prochaine